Zombies, Salut tout le monde, on se retrouve donc aujourd'hui pour la découverte d'un jeu euh, made in Taiwan qui est Xuan Yuan Sword Set un RPG développé par les studios euh, Stopstar Domo Studio sachant que vous avez la démo gratuite de ce jeu sur Steam si vous voulez le tester et je vous le recommande. Pour ma part, je remercie les développeurs de m'avoir donné la clé de ce magnifique jeu afin de vous le présenter. Le jeu est dispo sur PS4, Xbox One et PC. Le petit bémol est que, hélas, le jeu est en anglais, il n'est pas encore sorti en français, donc les voix sont en taille mais euh, les sous titres sont en anglais mais vous verrez que les scènes etc euh, même l'anglais n'est pas très compliqué euh, c'est l'anglais basique et à la limite le jeu est très bien fait même si vous ne comprenez pas l'anglais vous verrez le jeu est très facile à comprendre les cinématiques expliquant l'histoire etc car oui il y a une histoire les cinématiques qui expliquent l'histoire vous allez voir sont, euh, sont très expressives donc même si vous ne comprenez pas l'anglais vous allez facilement vous en sortir Ensuite, au niveau des quêtes qui vous sont données, c'est super bien fait aussi. Vous avez le point qui vous dit où il faut aller, etc. Donc, l'anglais n'est pas handicapant au niveau de ce jeu. Voilà, tout simplement. Ça, c'était important à le dire. Mais par contre, le jeu est prévu en français. Pour l'instant, on n'a pas de date euh, pour le français. Mais on espère que ça arrivera bientôt. C'est donc le septième volet d'une saga qui a commencé en 1990, mais ça reste la plus ancienne saga de RPG chinoise éditée à ce jour. C'est un savant mélange de mythologie chinoise et de l'histoire chinoise ancienne. Dans ce volet qui évolue sous la dynastie Han, euh, vous incarnez Zhao, le fils d'un haut dignitaire au service de l'empereur. Et euh, vous allez devoir, euh, suite à un drame, mais on va le voir ensemble... Euh, vous allez voir, il y, y a un drame qui va se passer. Vous allez devoir vous occuper de votre petite sœur qui va être malade suite à ce qui se passe dans ce drame. Je ne vais pas trop vous spoil, on va y aller. Moi en tout cas, je l'ai testé. Euh, J'ai quand même pas mal avancé le jeu. Il euh, y a énormément d'arbres. Il y a un arbre de compétences. On peut développer certaines compétences, etc. Euh, plus on avance dans le jeu, plus on en débloque. Il on... y a des boss, il y a des mobs, il y a des... enfin, tout ce qu'on aime dans un RPG. Ça le petit bémol évidemment, ben, l'anglais. Voilà, l'anglais. Mais comme je vous dis, vous verrez, il n'est pas très, euh, très gênant au niveau du jeu. Donc on va continuer une nouvelle. On va faire une nouvelle partie. J'espère que ça ne me supprimera pas la mienne parce que je suis quand même avancée et ça m'embêterait. Mais on va le faire. On est prêt. Go. Alors on va choisir. On a plusieurs difficultés possibles. Ben, facile euh, donc les combats sont beaucoup plus faciles, normal ben, c'est une balance entre, entre les deux compliqués euh, voilà. ou avec des challenges, donc on va partir en mode normal. Au niveau du temps de téléchargement, quand vous, si vous testez la démo c'est pareil, hein, ne vous inquiétez pas, la démo est toujours dispo sur Steam. N'hésitez pas à la tester, c'est gratuit, vous ferez plus une idée euh, du jeu. C'est vrai que regarder quelqu'un jouer et y participer soi-même, c'est complètement différent. Mais ça, je ne vous l'apprends pas. Le seul petit bémol que je mettrai, voilà, c'est les temps de téléchargement qu'il y a là. Bon, bien sûr, faut il faut qu'il crée la map. Il faut que euh, tout se mette en place. Mais euh, pas que, parce que même dans le jeu, quand il y a des temps de téléchargement, c'est le seul petit bémol que je mettrais. Ils sont un petit peu longs. Voilà, un tout petit peu long pour moi, je trouve. Mais j'ai remarqué que. De plus en plus souvent dans les jeux, les temps de téléchargement qu'il y a sont super longs. Un petit peu dommage, mais bon, on fait avec. Donc on va laisser passer euh, le temps de téléchargement. Je n'aurai sûrement pas le temps de vous traduire euh, les, euh, tout ce qui va être écrit à l'écran parce que ça va très très vite se passer. Je vais essayer de le faire au maximum, euh, mais bon, je vous garantis rien que ça soit en parallèle ou alors quand la cinématique sera passée, je vous, je vous expliquerai en gros ce qui a été dit. Mais euh, ne m'en voulez pas si je ne vous traduis pas tout parce que ça va très très vite. Et euh, le temps que je vous lise et euh, que je lise et que j'écoute euh, ceux qu'ils disent, plutôt écoutez parce que je vais traduire en fonction de ce que j'entends, euh, ben, je risque peut-être vous rater des phrases. Mais l'histoire, je la connais. Je ne vais pas vous spoil avant de voir la cinématique. Mais je vais essayer de faire mon nécessaire pour ça. Mais franchement, je vous invite à aller sur Steam télécharger la démo. Elle devait être enlevée. Le développeur a eu la gentillesse, malgré que le jeu soit sorti, euh, de laisser la démo gratuite. Et ça, c'est bien, parce qu'au moins, ça nous permet de, de tester avant d'acheter un jeu. Mais je lui remercie encore de m'avoir offert la clé. Donc, on va aller jusqu'au temps de téléchargement et on se retrouve tout de suite. En niveau graphisme il est magnifique Enfin moi c'est mes goûts mais en tout cas vous me direz Moi je le trouve magnifique Encore Alors vous avez ici Alors là je suis avec le mode manette Vous avez les déplacements mais vous pouvez Rebind vos touches sans aucun problème Donc hop et vous voyez automatiquement la quête s'affiche. Vous voyez avec le petit icône orange. Donc c'est assez simple à suivre. C'est pas très compliqué. Donc on vous demande de sortir de la maison. Donc vous pouvez rebagner vos touches. Vous pouvez faire énormément de choses. Donc E ou B pour interagir. Les monstres sont de retour. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh. oh mon dieu, il est temps de préparer la potion. Ou le médicament, si vous préférez, comme vous voulez. Donc, franchement, moi au niveau graphique, je craque. Il est magnifique. Je le trouve super beau. Vous me direz en commentaire, hein, je compte sur vous. Vous me direz euh, ce que vous en pensez. Graphiquement parlant. Un dynastie, un an plus tôt. Une petite latence, mais rien de grave. On est reparti, Ou c'était 5 ans plus tôt, je ne sais plus, J'ai pas bien lu. Mais voilà, on repart en arrière pour pouvoir vous expliquer l'histoire du jeu et pourquoi on est là dans cette cabane à préparer un médicament, vous allez comprendre et les cinématiques sont magnifiques avec cette petite musique taille en fond, les graphismes franchement on s'y croirait et moi j'adore le petit cerf volant qui s'est coincé Ok, donc pareil. Donc on a Xi Yin Street, donc dans la rue de Xi Donc c'est nous. On va se rendre au petit point orange qui est là-bas. Hop oh, Tout va bien. Oh, bon Qu'y a-t-il, Regarde ici. C'est ton cerf-volant qui est bloqué. Bon, C'est un petit peu trop beau pour moi. Waouh, c'est haut Ne t'inquiète pas, je vais faire cela pour toi. Bon, je ne vais pas tout vous traduire non plus parce que ça va un peu péter l'ambiance. Mais bon, en gros, voilà. va que je lui dé, décolle son, son cerf-volant. Alors, bon, comme vous avez vu... Hein, je... Alors fais attention, Zao, je peux, on peut le jouer à la manette comme, à la, dire, comme au clavier souris. Alors pas de problème, je vais faire cela. Donc là, il va falloir qu'on marche tout droit jusqu'au point. Ah, Ça va, t'inquiète pas, tout va bien. En gros, c'est ce qu'il dit. Ah, c'est bon, c'est bon. Tout va bien. Voilà. Merci. Oh, mais c'est l'anniversaire de Gien, non Aujourd'hui. J'ai ce, fabriqué oh, cela pour elle oh, quel, est, quel magnifique petit objet, petit jouet Je l'ai fabriqué moi-même mm. Tu l'aimes aussi Oui Viens, je t'en fabriquerai un pour ton prochain anniversaire Réellement Tu es mon monde Ah, il ah, y a mon grand-père qui est là Je te vois plus tard, Kido oh, ah, wow. Ton prochain anniversaire, n'oublie pas. Oh, il est temps que je rentre à la maison maintenant. Tu sais pas quoi, grand-père ah Bon, elle raconte à son grand-père, en fait, que euh, son cerveau-lance est bloqué dans l'arbre et que nous l'avons aidé. Alors... Euh, on va se rendre à notre point orange. Hop. Ah, bonjour Oncle Fou, te revoilà, petit, petit maître. Ah, Peux-tu me dire où est ma mère ah Ta mère cherche après quoi Elle est dans la bibliothèque. Tu peux me donner les rouleaux pour ta chambre Ou les parchemins. Ah Merci, Oncle Fou. Alors, on nous dit que notre mère veut nous parler, donc on va aller la voir. Donc, vous voyez, il est assez fluide. Hein, euh, et vous voyez, y... ce n'est pas le fait de ne pas parler anglais. c'est pas très compliqué, puisqu'on vous met à chaque fois avec cette flèche orange où il faut que vous alliez. Et en haut à gauche, vous avez le, le, le récapitulatif des quêtes. À trouver votre mère. Donc, on y va. Alors, interagir. Je ne sais pas avec quoi jouer. Maman, aide-moi pour Xiang, s'il te plaît. Pourquoi, maman Ton père a des invités très importants et je te dois aller jeter un oeil à la cuisine. C'est un... C'est énormément de travail, maman. Tu peux mm. t'occuper de Xiang, ok Xiang, Excusez-moi, je ne parle pas le Thaï. Xiang, hein. En gros, elle lui demande de s'occuper de sa petite soeur. Ok, on y va. Alors, prends Xiang et ramène-la dans sa chambre. On le voit en haut à gauche. Mais comme vous le voyez, hein, euh, on a juste à se rendre au point d'intérêt orange qu'on a. Hein, donc, c'est pas très compliqué. Alors, apparemment, les monstres seraient réapparus au niveau de la ville. <laughs> Tout va bien, tiens. Tu es une bonne fille aujourd'hui. Alors, euh, on peut lui donner. On va lui donner le jouet. <laughs> oh, regarde, c'est ton anniversaire. C'est un cadeau qui te vient de Hong. Tu l'aimes Moi aussi. Alors là, vous m'excuserez, mais je ne vais y pas y vous traduire la chanson qui lui chante. Hein, voilà. mais, mais qu'est ce qui se passe dehors on n'a pas le temps prends Gian et cours cours très vite autant que tu le peux Cherchez ici, ils doivent être là quelque part. Chère, je te Prends Xiang et protège la maintenant. À moi. Maman, ou mère plutôt, -ma? vas-y maintenant et ne te, te retourne moi. pas. Présente Dieu, vous avez cassé les lois des officiers impériaux Alors, échappez-vous euh, de, la, de, la, de, de la maison, en gros. Hop. Petit maître, j'aime par ici. Quand je vous disais que de ça allait aller trop vite, je vais pas porter le dire Donc en gros, il demande de filer très rapidement, de partir. Voilà, vous voyez le téléchargement là va un petit peu plus vite. Donc j'ai essayé de vous traduire, Alors je ne sais pas ce que ça va donner au niveau son, mais euh... j'ai fait ce que j'ai pu. Après, quand ça va trop vite comme ça, je ne peux pas tout vous traduire, C'est pas possible. Vous entendez la petite qui tousse beaucoup, c'est très important. Évidemment, avec toute la fumée qu'elle a avalée, cette pop petite est déjà orpheline. Lui aussi par la même occasion. Donc il a la responsabilité de sa sœur. Ça, bon ne pleure pas, pas. Viens, je là, pas, je suis là, je suis là. Ne t'inquiète pas, Assume je te oui. protège. Tu es une bonne fille. Il va rechanter. Zin Dynasty, deuxième année. Donc on se retrouve au début du jeu. Ça, ça, on a fait un retour en arrière pour nous expliquer ce qui s'est passé. Quoi. Voilà. Donc on avait préparé un médicament. On nous avait demandé... Enfin, on nous a dit préparer un médicament. Et juste à ce moment-là, on est passé dans le passé. Et voilà les soldats de l'empereur qui arrive. Et il a bien grandi. Voilà. 啊啊都沒辦法。Captain 嗯。a encore petite, des problèmes de pour Prends ta soeur ah, et amène-la voir le docteur. Fini ta médecine et puis occupe-toi euh, de l'amener au docteur. En gros, c'est ce qui a été proposé par le capitaine. Donc je vous rappelle, on est un soldat. Hein, donc ça doit être bon. Ok, donc on nous dit Aller parler à Xiang Et donner lui son médicament à boire ah, Évidemment, on ne court pas Parce que sinon on risque de le renverser De toute façon, on n'a pas la possibilité de courir là Putain, oui Xiang Xiang Xiang Xiang 啊啊啊<笑><笑> Non? Oh, je n'aime pas prendre ces médicaments C'est de mieux en mieux tous les jours C'est toujours le même médicament pas le juste peut-être que tu peux me raconter une histoire une histoire 我喝一瓶那是一棵<音乐> Alors, euh, c'est vous qui allez faire, faire l'histoire en fait. Donc, euh, vous avez début euh, dans une ville, il y avait une forêt, patati, patata. Et donc, vous allez mettre ce que vous voulez. Je ne, ça n'impacte pas dans le jeu, c'est juste pour la cinématique, mais c'est assez sympa. On va mettre euh, un arbre lo, lo, locuste, euh, un arbre uh, picha, pire, à locuste. Il raconte en fait un petit peu, vous savez l'histoire qu'on a vue quand on est revenu en arrière. Bon imagé bien sûr, hein, il lui raconte une histoire. Euh, en fonction des choix qu'on fait, il va rajouter des choses dans l'histoire. Mais c'est en fait pour raconter quand il a attrapé le cerf-volant euh, dans le village. Donc on va mettre des lumières, des candles, des bougies. 他看到了家家户户顶起灯 我们说要看她在一窗 uh, 和长安的模样,完全不同。然后呢? Et qu'est-ce qui se passe après?然后呢? Oh, il 阿熊不是不接着委托啊是不是傻啊我没时间地读读读这就很快 你要找阿兄的时候，只要吹一声，阿兄就会马上从山上滚下来。知道了，知道就好。走吗？嗯。OK， <笑> okay, allez， je dois y aller. En gros， il lui dit donc il a donné des petits tarismans. Si un danger， il lui a demandé de si Mais voyez, l'anglais pas compliqué, rien que les cinématiques montrent beaucoup. Quoi. Donc elle, effectivement, c'est le petit bébé que vous avez vu quand on est revenu en arrière. Toute la fumée qu'elle a avalée, ben, ça lui a un petit peu fumé les poumons. Donc je pense qu'elle est un petit peu ou asthmatique ou autre. Elle a un médicament à prendre régulièrement par rapport à sa toux. Ok, donc là, on a notre capitaine. 可ない。凱特琳庫。你那算好了。是。général. Tiens. Nous sommes prêts. En bouche. Ok. Alors, on suit notre petit euh, truc orange, là. Ah, évidemment, moi, j'ai le jeu en anglais. Euh, j'ai le jeu en entier, pardon. Euh, donc, euh, je sais pas. Je vais peut-être faire 45 minutes, 1 heure pour vous montrer un petit peu tout. Le maximum. Uh, au niveau de la démo, ah, c'est beaucoup plus court, hein? C'est logique. Mais voyez sur la carte, il suffit juste de suivre le point orange. Mais voyez la il suffit juste de suivre le voyez sur la de de de suivre 老李他們都說,這是大妖作祟,讓我們再試不有幾事。 Et donc il y a ces espèces de trucs bleus avec d'autres bestioles qu'on va voir, qui ont plus de revoir, et ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne savent pas du tout ce que c'est que ce truc qui se développe un petit peu partout. Euh, pour l'instant, euh, ils disaient plutôt que le village et les villageois allaient plutôt bien, mais apparemment il y a quelque chose qui tourne pas rond, et ces trucs bleus et les bêtes qu'on verra, ben, ils sont un petit peu incertains sur ce que c'est. Ok. Donc, on doit suivre les traces bleues. Donc, euh, de toute façon, on a toujours notre petit marqueur orange. Il y a un système de saut aussi, assez sympathique, hein, de grimper, etc. Ça me rappelle un petit peu les sauts qu'il y a dans Tomb Raider euh, oh. ou Assassin's Creed. Il y a des choses assez sympas. Enfin, moi, je le trouve très, très sympa, très fluide au niveau du... Euh, du gameplay, des combats. Franchement, testez la démo si j'ai un conseil à vous donner. Donc là, notre général arrive. Il donne ses ordres à tout le monde. Toi fais ça, toi fais ça, toi fais ça. C'est un général. Tiens. je 石頭可以,還是有點本事量的。 il veut garder sa liberté par rapport à sa petite sœur. Il essaye de l'enrôler en lui disant « Ouais, ça ne te, propose, te proposera pas ça deux fois, réfléchis bien ». De Alors il a touché de l'argent pour avoir aidé, euh, effectivement, le euh, général et tout. J'ai raté mon coup. On a un peu de temps ici, où on peut... Sauvegarder. Il me semble ouais, c'est une sauvegarde. Donc euh, J'ai pas. pas besoin de sauvegarder. Donc ensuite notre trajet. Alors voyez, il y a un coffre là-haut, je sais pas si je me rappelle pas de, de mémoire. Je ne me rappelle pas, si de mémoire, je peux aller choper ce coffre là-bas. Alors, euh, vous pouvez débloquer euh, des arts martiaux, lui donner des compétences. Euh, tout simplement. Alors, par contre, mon, mon, mon, mon jeu ne sait pas si je joue à la manette ou au clavier, vu que les deux sont branchés. Donc, on va faire entrer. Alors ici, vous avez un arbre, euh, alors vous avez votre inventaire, bien sûr, avec les potions, euh, etc. Petit à petit, vous allez débloquer des choses. Vous avez le caractère, l'élysium, mais pour l'instant, on n'a pas accès. La map, si je peux cliquer dessus, non. Le talent, les quêtes, euh, les quêtes que vous avez là. Donc, toutes celles que vous avez terminées s'afficheront ici. Les talents, ça m'étonnerait qu'ils ne s'affichent pas. La map, voilà. Donc, elle, elle est relativement grande, hein. Voilà, il y a différents endroits, vous allez être amené un petit peu partout où il y aura des marchands, vous allez pouvoir faire des transactions, arranger votre stuff, etc. etc. Vous avez vos quêtes, euh, les quêtes en cours, euh, les objectifs, les marchands, enfin les, les tours euh, où il y a des gardes, les, les points de sauvegarde qui sont les feux de camp ou autres, et euh, ben, voir les ennemis, et vous verrez selon les, les quêtes que vous regarderez si vous avez tout fait. Euh, donc là, ici, bon, c'est le, je dirais, le début du jeu, le tutoriel du jeu, façon de parler, parce ben, que c'est pas vraiment un tuto. Mais il euh, y a des fois, il faudra que vous reveniez en arrière parce que vous aurez oublié des choses. Donc ça, il faudra y faire attention. Donc, euh, les talents, on en était là. Donc vous avez tout, euh, c'est son, son arbre de talent euh, martial, quoi. Donc ici, vous avez votre perso. Donc pour l'instant, ben, on en a débloqué qu'un. Euh, qui est le ox Stent. Alors, ne me demandez pas ce que c'est. Je n'en sais foutre rien. Je ne fais pas ce genre de... J'ai fait du full contact, mais ça n'a rien à voir. Euh, donc... Euh, c'est un, un truc qui stun euh, les... Euh, les... Euh, je vais y arriver. C'est un, un... Comme vous le voyez marqué ici, il focus et il stone, si vous voulez, les gens que... Euh, vous avez le petit schéma qui explique. Voilà. Hop. Écrit des damages aux ennemis directement face à vous. Voilà. Donc, on va le prendre. S'il veut. Je les sélecte. Hein. BX, établissé sélectionné tout seul. D'accord. Bon. C'est ma manette peut-être qui met le bazar. Non, ça ne fait pas plus avec la manette. Pardon, avec la manette. Donc on va exit. Je pense qu'il s'est équipé tout seul. Vous voyez, voyez, on le voit là en bas. Alors. Et là, on va commencer à avoir des premiers mobs. Évidemment, à chaque fois que vous duez des mobs, vous prenez du niveau. Oh oh oh oh oh oh oh On vérifie qu'il n'y en ait pas un autre qui traîne dans le coin. Il bon, faut qu'on monte ici. Alors ici, on a un coffre. a eu une néphrite alors ça ça va nous permettre de créer des potions ou des choses comme ça on est quand même pas mal aidé euh, même si le jeu parle en, en taille et que c'est en anglais on est quand même pas mal aidé donc voyez là ça me rappelle un petit peu Tomb Raider ou euh, The Assassin's Creed donc il suffit tout simplement de viser où vous voulez aller et puis voilà quoi je pense pas que ce soit très compliqué même quand on parle pas anglais c'est quand même super bien expliqué et, et les cinématiques, je trouve, parlent d'elles-mêmes si on regarde bien. Alors, euh, donc on bloquait, attaqué, etc. Donc, on y va. Oh, moi, c'est grosse bourrine. Je pas ça. Bon, j'avais exécution hein, à la touche F. Donc, nous, on doit continuer notre chemin là. Vous voyez, il est quand même relativement fluide au niveau des combats. Moi, je le trouve super agréable comme jeu. Bon, C'est vrai que je suis un petit peu fan des jeux euh, des jeux chinois, des jeux thaïlandais, chinois. Enfin, tout, tout, tout ce qui parle de la, de la Chine entre autres et du Moyen-Âge. Donc, euh, voilà. Mais franchement, je suis pas déçu. Je ne connaissais pas cette trilogie, euh, mais franchement, là, je vous le conseille. Après, bon, il faut aimer ce genre de jeu. Hein. Voilà. Alors, au fur et à mesure que vous allez effectivement avancer dans le jeu, ça ne va pas s'arrêter à des petits toutous. Euh, qui sont, on ne sait pas quoi d'ailleurs, on ne sait pas trop pourquoi ces chiens-là se sont transformés. On, on, on se doute que c'est dû à ces pierres bleues là, mais bon après euh, plus ça va aller plus ça va se compliquer euh, plus ça va être des, des gros monstres euh, voilà tout simplement Alors, je pense que j'ai raté le coffre parce qu'il me semblait que je pouvais le récupérer là il y en a un j'en ai raté un je pense en revenant en vous parlant mais bon c'est pas bien grave le principal est que vous voyez le jeu j'ai des petits freinages ça doit venir ma connexion internet parce que quand je joue j'ai pas de problème alors là on revient au village, et là qu'est-ce qu'on s'aperçoit Que les bestioles, enfin les trucs bleus là qu'on sait pas ce que c'est, ben sont là et que les villageois sont morts. Ok, donc à on nous demandait de retourner au village. Va-t'en. Le monstre... Le monstre noir... Le monstre noir. Le monstre noir. Et sa sœur, vous avez entendu, on lui avait laissé un sifflet Elle l'appel au secours. Donc on se dépêche, on y va. On a toujours notre petite marque orange. Donc là, on peut sauvegarder. Fongi hein. ça. Mmh. Mmh. 换取其他人而去 Frère Xiang, tu es devenu mon frère. Va pas mollo, hein, en tout cas. Mais Il est un petit peu ennuyé dans la situation actuelle de devoir lui donner une dot ou de l'argent pour son aide. Euh. Mm -hmm. Alors, entrer dans la hutte. Mais où est-il 嗯, 这, 呃, 乔哥村一名连虎, quand mes ordres sont de, retrouver, de le retrouver, bien entendu. Je vais un petit peu encore avancer dans le jeu. On en année au niveau de 46 minutes de jeu. La démo vous montrera, je pense, un peu moins que ce que je vais vous montrer. Je vais faire encore peut-être 10 minutes et puis on en restera là. Vous me direz dans les commentaires si vous voulez en voir un petit peu plus ou pas. Euh, de toute façon moi, je le jouerai sur la chaîne Twitch sans problème donc il promet de la sauver alors donc vous me direz si vous voulez en voir un petit peu plus ou pas du jeu moi en tout cas comme je vous disais je le jouerai hein, sur la chaîne Twitch euh, bah, quand, quand j'ai 5 minutes à moi ou plutôt quelques heures à moi, parce qu'il est très très très prenant. Et. D'abord, qu'est-ce tu 兩個就會相愛。我會記得最後一到所,住大門拖塊。est et irrégulier et son C'est pas bon, je pense qu'il va falloir organiser les funérailles. Alors c'est un espèce de... De dieu, moineau, un petit peu. Qui lui explique ce qu'il a fort qu'il fasse pour garder sa sœur en vie ou surtout la ramener à la vie. quoi. Alors, il lui explique là tout le long du truc hein, qui va devoir euh, faire un espèce de dessin un petit peu mystique hein, et qui va devoir résoudre une énigme pour pouvoir redonner la vie à sa sœur. Ouais. Le problème étant c'est que si il rate euh, bah, tout simplement elle va, elle va être comment dire elle va être sortie de son corps. Et elle va le euh, suivre, mais euh, si quelqu'un essaie de la toucher, on va passer à travers. Ah la la Donc il a écouté les conseils du corbeau. Il fait... Tu ah <digits��> c'est <citra> <Rome> <libro> <Then word> <Ja signa> un risque qui prend en ça que sa sœur reste un fantôme, c'est-à-dire que soit à côté de lui mais si, si quelqu'un la touche, on passe à travers, donc elle resterait en quelque sorte mais elle restera avec lui et c'est un risque qu'il choisit de prendre il avait le choix soit de la laisser comme ça soit de tenter ce rituel avec une chance sur deux que ça ne récupère jamais son corps terrestre en fait non. 等我 Comprends pas 他說, la preuve, la pauvre. Ouais, suis Je suis morte Non, juste. preuve, Mais pauvre. va. pas, tout va. aller bien.. Ça va. Ça va. Ça va. va. On pourra le voir et restaurer son corps. Et restaurer ton corps. Donc tout va partir de là. Tout <coughs> Alors là, on va avoir une énigme mais je vais avoir le temps de vous parler deux secondes. Donc, en fait, tout le jeu va partir de là. Au début, ça nous a expliqué pourquoi euh, ben, on se retrouvait là. On commençait le jeu avec lui, adulte, enfin jeune adulte qui euh, voilà, se faisait préparer le médicament. On est reparti en arrière pour comprendre ce qui s'était passé. Donc, sa famille a été disséminée euh, par « on ne sait trop qui ». Et euh, sa mère lui a demandé de fuir en amenant, en amenant sa petite soeur, évidemment ça a fait des dégâts, euh, tout ce qu'elle a euh, pu inhaler, euh, bah, elle lui a abîmé les branches, donc je ne sais pas si c'est de l'asthme ou autre qu'elle aurait, mais en tout cas elle a un médicament à prendre tous les jours, donc lui est un chasseur, euh, mais enfin un chasseur qui est quand même bien carton hein, au niveau combat et tout pour un chasseur, donc ils ont essayé de le recruter euh, dans cette armée un petit peu particulière, ce qu'il a refusé, il a, il a pris de l'argent, lui, son, son, son, son idée euh, la plus importante, c'est de évidemment sauver sa sœur. Or là, le problème qui se passe, c'est qu'il avait deux solutions. Donc c'est un dieu un petit peu corbeau. Vous avez vu, il a pu se téléporter pour venir voir ce dieu corbeau, euh, ce dieu ou oiseau, on dira, euh, afin à qui il a demandé de l'aide pour euh, faire en sorte que sa sœur ne meure pas. Et euh, il lui a tout simplement expliqué qu'il y avait deux solutions avec ce rituel. C'est qu'effectivement, euh, sa sœur pouvait se sortir de, son, sortir de son corps, rester avec lui, mais en étant ce que vous avez vu, un fantôme et passer les mains à, on passerait les mains à travers, et euh, soit réussir. Donc apparemment, là, ça n'a pas tout à fait réussi. Et il nous dit qu'il faut qu'on résout cette énigme. Donc, et on en restera là après. Euh, je vous laisserai découvrir la suite, si cela vous plaît. Ou vous me direz en commentaire si vous voulez un petit peu plus qu'on envoie de ce jeu. Moi, franchement, j'ai complètement craqué. J'adore. Il est vraiment très prenant. Et comme je vous le redis et re-redis, dites-moi dites franchement si j'avais besoin de vous traduire. Les cinématiques parlent tellement d'elles-mêmes. Les graphismes sont tellement jolis, euh, Tout est dit dans les expressions, dans les regards. dans, euh, euh, on, Je veux dire, on comprend ce qu'il faut qu'on fasse. Et le fait que euh, le développeur ait mis cette petite étoile qui nous aide à chaque fois euh, à savoir où on doit aller, où faire les quêtes. On a un journal qui nous suit assez régulièrement. Les quêtes sont mises à jour. Si vous êtes parti, vous allez avoir des fois plusieurs quêtes à faire en même temps. Euh, vous allez partir dans un endroit et puis à l'autre. Et puis, vous pouvez regarder votre journal et vous dire « Ah, ben peut-être dans ce village-là, j'avais trois quêtes à faire, j'en ai fait qu'une sur trois parce que j'ai basculé sur une autre. » Et vous pouvez comme ça revenir en arrière. Donc, c'est assez sympa. Donc ici, je ne vous cache pas que moi, personnellement, j'ai pas tout pigé à ce qu'il fallait faire. Mais, euh, renseignement pris auprès du dev, ce qui se passe, c'est que de toute façon, quoi qu'on le fasse, euh, on le casse le truc. On le casse, donc on va bouger ça. Alors en gros, il faudrait remonter, euh, voilà, il faudrait remonter le... le... Non mais il va... En fait, le corps boral, il dit, alors il arrive ou pas. Non, je suis en train d'expliquer aux gens je... qui euh, ce que je dois faire. Donc là, en fait, il faut essayer de remonter, euh, enfin de, de reconstituer cela. Bon, il n'y a pas énormément de puzzles non plus dans le, dans le jeu. Euh, de façon à ce qu'il aille au centre, vous voyez. Donc, euh, d'une façon ou d'une autre, euh, qu'on y arrive ou qu'on n'y arrive pas, euh, j'ai fait les deux. J'y suis arrivé une fois parce que c'est quand même assez tordu. Mais euh, la, deuxième fois, suis pas la première fois, je ne suis pas arrivé. La deuxième fois, je suis arrivé. De toute façon, ça fait la même action. Donc. Euh, pas la peine de se prendre la tête avec ça. Donc on va essayer quand même un petit peu parce que ça fait perdre du temps. Normalement, euh, je devrais pouvoir... Voilà, en fait, on a ici, hein, si je montre à la souris, ceci. Donc ici, on a le centre. Il faut arriver à relier ceci avec un trajet bien particulier pour qu'il rejoigne le centre. Alors... J'ai regardé un petit peu, il y en a qui arrivent, mais ça donne le même résultat. Donc on va essayer quand même, mais bon, ça va faire durer un petit peu plus longtemps la vidéo, mais à la limite on s'en fiche. Euh, bon, on va le faire tourner. On va essayer de trouver une solution pour qu'il aille vers le milieu. Euh, normalement ça, ça doit bouger, mais euh, voilà. Hop. Donc là, je l'ai déplacé, donc ce que je peux faire, à la limite, c'est revenir ici est ce que je peux bouger le voilà je passe à l'autre centre que euh... j'arrive à faire revenir euh... dans le zigougu au milieu là Je sais pas si j'ai pas remis au même endroit, mais là. je réfléchis, hein. Si je le mets là, alors on change. Ah, je l'ai pas mis sur le bon. il aurait fallu que je le mette euh... plutôt euh, si j'y arrive c'est ça le problème que hein. euh... j'arrive à le mettre sur un de ces deux là rien que je le bouge c'est ce genre de jeu qui me rend fou hein, pour être honnête avec vous euh là j'arriverai à atteindre, Ouais, ici, voilà. alors là je l'ai réussi, mais de toute façon d'une manière ou d'une autre que vous réussissiez ou pas, ça vous débloque, ça va vous débloquer deux succès steams différents, si vous ratez, vous allez avoir un certain succès ben si vous réussissez vous aurez un autre succès steam donc euh, ouais, ne vous inquiétez pas pour ça, d'un côté ou de l'autre, de toute façon vous allez le perdre. Donc là il n'est pas très content parce qu'on a cassé le truc, donc on est obligé, on va être obligé d'aller chercher les choses pour réparer. On va tous en colère. Oh, il nous demande d'aller au mont Shang et de trouver des disciples. 上山? Et de trouver Moïse. Et de lui demander de venir arranger ça. Ok. Alors, on s'en va. 他们会机关术，快去找墨子来帮你修门。donc on doit les trouver, on s'en va. 好，我们这就出发。donc oh, on va aller au mont ah, Changya. et elle décide de l'accompagner. 他以圆铃之身行走 可以掩盖气息 路上小心啊！我是说，放本大王开门之前，你们两个可别死了。même temps il a demandé tu es sûr vouloir amener ta sœur il a demandé veux-tu vraiment amener ta sœur tu tu veux qu'elle se fasse bouffer par les par les bestiaux en même temps dans l'état où elle est actuelle je crois que les bestiaux lui passera à travers quoi. 大小姐何必如此？ 不如咱們去找找那小澤和丫頭,大家一起想想辦法。petit à petit dans le jeu vous aurez d'autres personnages qui vont venir vous aider. Au niveau des combats et autres, selon les personnages que vous allez rencontrer dans le jeu, dans les villages, il y en a qui vont jouer un petit peu avec vous, enfin qui vont vous aider, quoi, qui vont vous accompagner avec des pouvoirs différents, etc. Donc je le trouve relativement sympa. Alors quelques années plus tard, donc apparemment... Palitati, la guerre continue, il euh, y a eu des meurtres, eu, euh, il voilà, y a aussi un problème, euh, un sous-problème un, un, un, un sous politique aussi au niveau du statut politique de, de, de, de Taïwan à ce moment-là. Bon, ça pourrait montrer, remonter dans la mythologie euh, euh, chinoise pour, euh, pour savoir tout ce qui s'est passé à cette, cette époque-là. Et là, on se retrouve donc à notre ancienne maison euh, qui avait euh, brûlé, rappelez-vous, au début du jeu. Et euh, ben on, va, on va avoir tout un tas de missions à partir de là, à faire, et ça va partir dans tous les sens, on va avoir énormément de combats, on va avoir des animaux différents, il euh, y aura énormément de choses à faire. Et bon, comme elle dit, c'est un petit peu un tas de ruines à la maison, hein? donc il va falloir qu'on la retape un petit peu. 以后, donc elle, nous, elle reste là mais elle ne va pas vouloir y rester elle va vouloir, rester. Ah, elle vouloir nous suivre ah, ah, ah. ok donc on nous dit de collecter ce qu'on a autour de nous dans la maison donc on, va, on avance toujours vers nos petits points mais on a aussi voyez ici Hop. alors l'Elysium. donc on peut débloquer l'Elysium où on pourra construire et améliorer avec un workshop tous nos équip équipements donc on va faire rentrer voilà, donc on clique dessus et on va le upgrade le un le, le, le niveau ok notre workshop là où on pourra réparer les choses, bah, tout simplement on l'a monté au niveau 1 Ensuite, ici, vous voyez qu'il nous manque des choses pour pouvoir l'améliorer. Là, c'est pareil. Pour les... Alors là, on a amélioré l'accessoire, le, le, le workshop pour les accessoires. Ici, vous avez euh, le workshop pour les armes. Ici, vous avez pour les armures et vous avez votre, euh, une fusion de workshop. Alors là, je ne suis pas rentrée dans les détails de tout ça. Mais j'en ai déjà pas mal vu. Ça n'arrête pas. On court partout. Est, euh, il, a, il a à couper le sous. Franchement, j'aime beaucoup. Je vous le redis. Vous allez dire à Radote. Mais oui, je radote. Parce que je sais dire quand un, comme, quand un jeu est nul et quand un jeu est bien. Donc là, on, on nous demande... À, à, donc dans le journal, n'oubliez pas, vérifiez bien. Ici, là, que tout est coché. Que vous avez bien tout fait. Que vous n'avez rien oublié. Parce que ça peut impacter dans votre gameplay. Après, Alors, si on vous dit qu'il faut aller là et que vous n'avez pas euh, récupéré tout ce qu'il fallait... C'est pas bon, euh, vous en sortirez, hein, mais bon, ça serait, je pense qu'il y aurait des petits problèmes dans votre partie, euh, ça pourrait être des équipements, que vous avez ratés, des armes un peu plus puissantes, ou des équipements un peu plus stuffés, enfin bon voilà, vous m'avez compris, donc faites attention à votre journal, donc là, il faut qu'on trouve un équipement. Il y a des monstres sur la route, euh, je dois trouver des meilleures armes pour moi. Donc, on continue, vous voyez, c'est quand même bien expliqué. Je veux dire, il n'y a pas besoin de parler anglais, si, pour comprendre l'histoire. Mais je veux dire, les cinématiques sont si expressibles, les regards, les... Voilà, qu'on n'a même pas besoin de parler anglais pour comprendre. Ou alors, c'est moi qui comprends plus. Alors ici, on a acquéri un saphir. Donc ici, on peut rentrer dans notre équipement. Donc, on fait Entrer. Donc, ici, euh, on a... On a rajouté, euh, selon ce qu'on a récolté au fur et à mesure de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, euh, ça va se placer automatique. Hein. Donc euh, là, on avait un saphir, donc on a pu le mettre. Donc ça nous augmente les l'attaque. Le saphir nous augmente euh, l'attaque. Euh, le, le heal est l'attaque. Ici, voilà. imitat apple, social Fruit number 19. Alors ici, on a notre... Donc, level de Taichi, il est niveau 4, on est à 117 de vie, la stamina est à 100 sur ça, l'attaque est à 58, Là, on a une défense de 43, résistance de 1%. On n'en est qu'au début, hein. on est que level 4, mais on monte très vite et euh, les chances de critères sont de 2% et les dommages de 130%. On est pas mal quand même au niveau équipement, faut quand même pas abuser, donc ne, ne pas oublier, de toute façon ça vous le dit l'enjeu. Au niveau de l'inventaire, on a des potions ici pour nous redonner euh, de la vie et des potions de luxe qui en redonnent un petit peu plus quand on va avoir des, des combats très compliqués qui se placent automatiquement dans votre barre de raccourci. Ici, euh, vous avez. Euh, ben, je ne sais pas trop. Le wushu, je ne sais pas ce que c'est. Le rag, c'est des pansements. Euh, la néfrite hein, inférieure à la jade, mais qui peut nous servir, etc. Le rod height inférieur au litre, euh, au cuir en fait. Mais ça peut nous servir aussi. Donc faites bien le tour de vos inventaires pour regarder ce que vous allez trouver. Les stuffs, etc. L'Elyséum, n'oubliez pas d'y jeter un œil dès que vous ramassez, que vous lootez des choses afin d'améliorer euh, les ateliers que vous avez au lieu de les mettre en fait dans, nos maisons, dans, dans la maison. Ils ont préféré nous mettre sur une map comme ça. Ça prend moins de place et je trouve ça pas plus bête. Au niveau de la map, vous voyez, c'est quand même énorme. Voilà, donc là c'est la première, c'est la map où on est. Euh, donc ici on a une sauvegarde, on en a une autre ici, et vous voyez que ça continue vers le bas, qu'on n'a pas tout ouvert, ce qui est gris là. Vous voyez, on a un chemin qui part. Le gris, euh, c'est encore la map à ouvrir, hein, donc il y a énormément de choses à faire. Et plus vous allez avancer, plus évidemment les monstres vont être beaucoup moins sympatoches. Ici vous avez une autre map. Où on, peut, euh, où on peut interagir avec. Donc, euh, voilà, c'est encore une autre map. Et vous allez en ouvrir comme ça des différentes selon les quêtes que vous allez faire. Là, ce sont vos talents. Plus vous allez combattre, plus vous allez débloquer des talents. Alors que ce soit l'esquive, que ce soit des, des modes euh, de, de, de, de, de combat propres euh, aux Taïwanais. Euh, Excusez-moi, mais bon, je ne connais pas tout encore. Et ici, le récapitulatif de vos quêtes et votre journal. Donc voilà. Donc ça va faire 1h10 qu'on est en live. Je finis d'acquérir ça de façon à vous le montrer euh, jusque-là. Et si vous voulez en voir plus, je sais qu'après, il y a un petit peu plus de montres un peu plus corsées. Des monstres un petit peu plus corsés. Ah, et euh, en si en vous en voulez en voir un petit peu plus, vous me le direz en commentaire. En tout cas, moi je vous le dis, je le continuerai sur Steam quand j'ai du temps parce que je suis sur beaucoup de jeux en ce moment, donc je n'ai pas le temps de tout faire, c'est pas possible. Donc on a retrouvé ici, vous vous rappelez le petit toy, le petit jouet que la petite fille avait le cerf-volant au début, lui avait fait pour son anniversaire quand elle était bébé, il vient de le retrouver dans la maison des parents, donc on va aller ici, on nous dit 8 mètres, on a du mal à le lâcher le jeu, je vous garantis que honnêtement on a du mal à le lâcher. Voilà, on a acquéri un élixir d'herbe, donc c'est pas mal parce que bon, elle est toujours malade, malgré que... qu'elle soit dans cet état-là, cette pauvre pépette, à moitié fantôme, à moitié humaine, on sait pas trop... ne Ok donc elle nous a demandé de prendre avec nous en fait euh, tout simplement le, euh, le petit jouet parce qu'elle dit que peut-être qu'en rejoignant ses petits frères euh, ça ira beaucoup mieux faut pas oublier que c'est une enfant donc on a effectivement le journal les caractéristiques on va ouvrir donc, caractéristiques. Alors, voyez ici, une sur 8. Au niveau de Taichi, elle est fragile. C'est une enfant fragile, ça vous dit un petit peu, euh, voilà, l'histoire de chaque perso. Là, c'était la petite fille, vous savez, qu'on a fait avec, euh, avec le petit, euh, le petit, euh, comment dire, euh, au tout début du jeu, quand il a fallu lui chercher son cerf-volant. Ici, on en est à 1 sur 7. Donc, je pense qu'on va pouvoir trouver d'autres traits de caractère euh, pour Taichi. Mais au fur et à mesure, pour l'instant, il n'y a rien qui nous aide à ce niveau-là. Euh, alors, ce qui est un petit peu... Euh, alors, Taichi, c'est leur nom de famille. Euh, donc, c'est ça, oui. Et nous, on incarne Zhao. Donc, pareil, il a 8 traits tra de tra tra caractère. Donc, on en a 1 sur 8. Pour Xiang, on en a 1 sur 7. Hong, on a découvert. King, c'était la maison. Leur père, on a vu. La mère. Fou. leur oncle. Moang, c'est euh, le général et Yu, et Ku Yan, euh, c'est un des sous-fifres du général. Donc petit à petit, on va débloquer des nouveaux personnages, etc. etc. Ici, on a le, le, le village au début, donc un sur deux, vous voyez, donc il nous reste des choses à faire. Au niveau euh, des animaux, on a découvert, parce que ça va vous lister comme un glossaire, un bestiaire, un petit peu comme dans The Witcher. Ça va vous débloquer à chaque fois que vous aurez découvert un animal euh, ou un monstre. Voilà, donc là, ici, on a découvert pour l'instant juste ces sales bêtes de, de, de, de loups coupé de je ne sais quoi. Et euh, cette espèce de truc que le général a fait fuir. Donc, vous voyez, on va avoir quand même une sacrée... Euh... Encore faut-il les tuer pour pouvoir les enregistrer dans le glossaire, qu'ils soient enregistrés si vous les tuez pas. Ça va être problématique, ils vont pas s'enregistrer. Mais c'est pas pour ça que vous n'arriverez pas, pas parce que vous les aurez reconnus dans le glossaire, que ça y est, quand vous allez passer à côté, vous n'allez pas, enfin, euh, ils vont plus euh, vouloir vous attaquer. Au contraire, ça change rien du tout. Mais au moins, vous les connaissez, vous allez connaître peut-être leurs failles connaître, euh, voilà, comment, à quoi ils résistent. Vous allez pouvoir après peut-être... Oh, faire euh, des potions, crafter des choses avec les différentes ateliers que vous voulez euh, de façon à les anéantir plus facilement, ici rappelez-vous au début ce sont ça, les, les, les Elysium scrolls, c'est des bambous vous savez c'est tout, ces espèces de parchemin chinois euh, où, où ils écrivent, donc ça, ça, ça nous rappelle un petit peu tout ce qu'on a vu euh, voilà donc moi peut-être que ça prend aussi en compte ce que moi j'ai découvert, mais je pense pas parce que j'ai fait une nouvelle partie donc vous voyez, euh, ici par exemple, Clocate, euh, le, ce qu'on appellerait nous comme un cerf-volant, euh, on, on en a qu'un sur deux. Donc il doit y en avoir un autre dans le jeu à découvrir. Et ici, pour l'instant, on n'a rien du tout. Voilà, notre inventaire. Alors là par contre, on a trouvé une herbe Elixir. J'espère que je ne l'ai pas utilisée, couillonne que je suis. Euh, voilà, puis on a fait le tour. Voilà, donc on a deux villages pour l'instant donc on va sortir de là et euh... alors trouver Wanju au village à l'entrée donc on va aller jusque là j'ai du mal à le lâcher ce jeu honnêtement mais il va falloir si vous voulez en voir un peu plus vous me le dites dans les commentaires alors, elle, elle, continue à nous suivre, mmh. hein, mais son corps est bonjour, toujours bonjour, devant bonjour, le corbeau. Hein. Bonjour, là, on est bonjour, en train bonjour, de là. chercher la solution pour faire en sorte qu'elle se réincarne dans son corps. OK Donc, euh, voilà. Et là, qu'est-ce qu'on s'aperçoit Que dans le village, ben, on a euh, aussi ces espèces de petits trucs bleus pourris, là. On ne sait pas trop d'où ça vient. Alors, on nous dit qu'il y a énormément de quêtes à faire. Alors, est-ce qu'il faudrait parler aux villageois est-ce qu'on peut ou pas Alors ici, je crois que c'est une sauvegarde. Voilà, donc euh, je ne vais pas sauvegarder. Donc ici, c'est une sauvegarde. On a les feux de camp aussi pour sauvegarder. Euh, on a une espèce de petite boussole en haut, en haut qui nous aide. Alors place aux monte. Alors on a le petit truc vert là. Faudrait peut-être que j'aille voir plutôt qu'aller directement à la quête. Ah, C'est un petit peu plus haut, il me semble, ici. On a un point d'intérêt là. Alors ça, je ne l'ai pas fait dans mes parties. Mais ça vaut aussi. So Alors, The Zhuo <coughs> je pense que c'est un jeu chinois qu'on va devoir jouer. Alors, est un jeu euh, précis, où il faut être prudent. de euh, bah, toute façon, on va tester, hein, test. je ne l'ai pas fait, on en restera là. On va confirmer. Okay. Euh, donc je fais quoi Voilà Donc ici ça quoi Cannot be taken if Is an adjacent friendly pièce On ne peut pas le prendre si Apparemment R avant start Oh C'est la première fois que je le fais, hein, je vous le dis J'ai pas vu du tout, il y avait une espèce de schéma On va jouer prudent, je ne sais pas du tout. Je, je vous dis que je teste ça, mais je ne sais pas du tout si je vais y arriver. Hein. Chose slot, cancel move. J'arrive j'y arrive pas en saute, hein. Je comprends rien là. au Placez vos pièces euh, sur les lignes de l'arbre. Verticalement, en diagonale. Ah, ici? D'accord. Ça me dit où le mettre. Donc j'ai aligné trois pièces de ma couleur. La confirme. Je dois continuer ou c'est moi ah non, là. Oh, j'ai un piège. <rire> C'est quoi, ce je suis chinois Euh... Confirme. Euh... J'ai gagné. J'ai fait n'importe quoi pour être honnête avec vous. C'est la première fois que je jouais à ça. Euh, donc euh, là, on a fait un objectif. Jouer avec Zulu Chess. Euh... Alors, c'est un jeu chinois. Mais euh... franchement, il faudra que je m'y penche un petit peu plus là-dessus. Parce que franchement, je l'avais pas fait. Je me suis simplement euh, complètement focalisée sur les quêtes. Hein. Donc, on va aller ici. Non, tu tapes pas, s'il te plaît. Euh... 这次序啊你们都没事吧 想采鲜给向儿致病 Ok, donc c'est pas la porte à côté où il nous dit d'aller, hein. c'est pas du tout la porte à côté, euh, on est assez éloigné euh, donc on peut voir que dans le journal on a pris un trait euh, de caractère ici donc si on veut aller voir Lady in Green la femme en vert euh, voilà, on a sa découverte ici, on a fait sa découverte on a une quête ici dans le journal alors hop tout ça c'est complet ici on a cette quête ok au niveau de l', la... on a une autre quête ici peut-être ouais il faut qu'on joue avec le, le petit papy euh, pour pouvoir euh, bah, effectivement finir tous les objectifs du village, en fait. Les, les, la quête principale est avec le petit truc orange. Et après, il y aura différentes choses à faire dans les villages qui sont en quête secondaire. Mais la quête primordiale est la quête avec la petite flèche orange qu'on voit. Euh, donc, il faudra à vous de voir si vous préférez faire que la quête principale ou pas. Moi, j'aime bien tout faire. Donc, euh, on va sortir. Et moi, ce que je vous propose, c'est de sauvegarder là. Vous me direz en commentaire si vous voulez... Et si vous souhaitez euh, bah, que j'en fasse un petit peu plus au niveau de ce jeu, ou si la découverte comme ça vous a déjà donné envie ou pas, n'oubliez pas de me le dire. On va aller sauvegarder la partie ici. Voilà. Euh, je vais mettre un, un petit slot. Alors, je ne peux pas renommer ma partie. C'est un petit peu embêtant. Mais bon. Euh, je saurais que... Alors euh, attendez, 1h13, 1h33. Vous voyez, j'en suis pas très loin dans la partie test que j'avais fait. Je l'avais fait en easy, là je le fais en normal. Euh, ouais, donc je saurais que le normal, c'est avec vous. Donc écoutez, ben voilà, je vous aurais fait la présentation de Xuan, Xuan Wu Sword 7. Donc, euh, à vous de me dire dans les, dans les retours en commentaire. Si vous avez aimé, en tout cas, moi, j'adore cet univers. Et euh, n'hésitez ben, pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce en l'air et à lâcher un commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et euh, dites-moi ce qui en retourne, si vous avez aimé ou pas. En tout cas, je vous fais plein de bibis, plein de zouzous. Je vous rappelle qu'il est gratuit sur Steam au niveau de la démo. Mais au moins, avec la démo, vous en verrez un petit peu plus et vous pourrez le pratiquer vous-même. Donc, je vous laisse là-dessus et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo vidéo. Bye bye